Bible a dit, je prie tout, par celui qui me fortifie, de me connecter dans mon dieu, ma bien force, alléluia, de me connecter dans mon dieu, ma bien force, mon résister. parce remarqué remarque dans le dernier temps, et pas de monde qui a blahi, mais pas d'écrit écrit pour tout monde blayé, non, il va pas écrit pour tout monde blayé, il va pas écrit pour tout jeune fille blayé, il va pas écrit pour tout jeune garçon blayé, il va pas écrit pour tout monsieur Marie Balbay, il va d'accord pour tout madame Marie blayé, Il n'a pas résisté. Il n'a pas résisté avec Jésus. La mon diable, la mon diable, la mon diable, la mon diable, la mon diable, la mon java, la mon java, la bébé, mon java, la bébé, mon java, mon Pays à mettre par nous. Par... Regardez, regardez, pays à garder. L'argent américain a monté bien haut, n'a pas résisté. Alléluia, alléluia. Maman dit, il bien cher, n'a pas résisté. Poivre bien cher, n'a pas résisté. Gallon, l'huile, bien cher, n'a pas résisté. Alléluia. Sept fois plus. Bon, alléluia, bon Dieu, il faut un programme de résistance. Nous, bon Dieu, il faut un programme de résistance. Et parce que programme fait là, àoolater, nous, un programme ça faut là. Vous pas capable supporter non support, Vous pas capable tenir, attendez. Nous pas capable tenir son programme de résistance mon Dieu fait pour. Alléluia, alléluia. Bon Dieu font programme de résistance. Aïe! Vous pas qu'on lever aujourd'hui comment me fait manger même? Comment me fait boire même? Comment me fait manger même? Comment dit mon va à l'école même? C'est un programme non yeah? On crée gloire à Dieu! On crée gloire à Dieu! Regardez, galon de l'autre état à mettre monter. Te mettre monter 500 dollars ici. N'a pas résisté! Et puis, dit j'ai été jeune, j'ai vieilli. Je ne point ni un juste abandonné. Ni sa postérité, mendiant, son pain n'a vu. Gardez-moi, je vous il a la au nom de Jésus. Gardez. Vous vous regarder au résistance Il y des gens qui gardent, vous ne pas comprendre. L'homme garde pas ses cellules, comprendre. les gens, ils ne peuvent Regardez ne Regardez les gens, comprendre. Regardez les gens, les gens, ne pas comprendre. Aïe, aïe, Et la foi fait ça, oui. La foi, la paix mon javel, la paix mon javel, la paix mon javel, la paix mon javel, la paix mon javel, la paix mon javel. Mou rappel m'y a yon de dans le temps, qui ont a de grande capacité économique Et la travail à Londres. En Angleterre, vous à Haïti, Je un grand qui dit, cherchez-vous qu avec un tel commission dit, ah, vous pas faire une sortir sèche. I connaissez depuis le mois à un commissaire. Nous avons Je me suis un Je ne sais pas comprendre, expliquer, non. Comment faire frère comme ça Quand on La mère, mon Dieu, la mère, mon Dieu, avec vous. Quand on non. Je me c'est de l'éternel. Levez mon nom. Que cela est venu. Et pas moi-même, il y a un à mon Dieu, il est sorti. Et la carte, mon Dieu, il est oui, Oui, oui, oui, oui, oui, oui, oui. Regardez. Il y a des gens qui voient, ont saisi, oui. La mon diable, la mon diable. Oui, oui, des gens qui ont avoir, ils sont de saisir. Amen, amen, amen. Vous avez passé l'onction dans le rajeunir. Alléluia. Jamais vieilli. Il nous fait rajeunir. Il nous fait rajeunir. Il nous fait rajeunir. Il nous fait rajeunir. Il nous fait rajeunir. Bon, bon, l'homme garde pour la, même m'a me mon jeune petit garçon. Je ah, mon un nous garçon un gentil garçon mieux là. la paix garçon mieux un gentil garçon mieux là. un oui. oh, il nous mieux garçon mieux là. Lui qui a délivré de la puissance des ténèbres. Est-ce que tu dis ça là? Oui, il a une capacité ça pour le délivrer. Dans Colossiens 1, verset 12, dit Rendez grâce au Père de nous avoir rendu capables d'avoir part à l'héritage des saints. Lui qui a délivré de la puissance des ténèbres la transporté dans le royaume du fils de son amour. En qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Comme nous, bon Dieu qui a une capacité, Si un peu le monde est j'ai un bon Dieu a une capacité. Il y des gens qui fouent dans la vie, il y a fou. Alors, on bon faire Des intellectuels qui fouent, il y a fou. C'est folie, ça, quand on donne dans son démon. La science médicale, ne va pas faire un Je ne vais pas donner un psychiatre ou un psychologue qui traite, mal, qui traite maladie démoniaque. La mère, mon Dieu, jamais, jamais, jamais. Je ne vais pas ça. La mère, mon Dieu, la mère, mon Dieu, Amen, Amen, Amen. Oui, ça veut dire que bon Dieu, ça, il y a une capacité. Même l'esprit est enterré dans le profondeur de la terre. Bon Dieu a une capacité pour la aller l'esprit. Même l'esprit est en bas dans la main. Je mets la Ou la la sirène. Alléluia. Nous la baleine. Nous la reine des eaux. Nous la reine des côtes. Bon Dieu, des capacités pour aller râler l'esprit. Alléluia. Vous voulez comprendre ou voulez comprendre? Vous voulez comprendre ou à comprendre? Alléluia. Aïe, aïe, aïe. Même l'esprit, c'est nos un cimetière dans mes barons. Dans mes barons, la croix. Dans mes barons, samedi. Dans mes barons, criminels. Non, mais Brigitte, non, mais gué de Nibo, non, mais gué de Loray. non, mais gué de Zaréen, non, mais gué bon Dieu, des capacités capacité pour la à l'Esprit. Oui. Que l'Esprit de Dieu doit comprendre la matière. Que l'Esprit de Dieu doit comprendre ma matière. Aïe, aïe, aïe, que l'Esprit de Dieu, ou même qui sentit garder, ou sentit garder. Alléluia bon bataille Vous sentez l'espoir vaciller levez-moi levez-moi levez moi levez-moi mateur levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi levez-moi même l'esprit de nos planètes oui personne n'a la galaxie dans planètes là l'esprit est maintenant dans Jupiter dans Vénus dans Saturne dans Mercure bon dieu caralel oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Oui! Je ne suis là, là, là, là, chaque démon pour s'en tailler, mais maintenant, matin accordo avec nous, accordo Cordon, avec l'esprit, papa, nous, à Potamel, la fleur, accorde mon Dieu, caldeur, l'esprit, au côté te Alléluia, alléluia, alléluia, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ou la haute la si tu crois, tu verras. Oui, est-ce que l'église est la matin? Regarde, regarde, regarde, regarde, garde. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Oui, oui, oui, oui, oui, oui. Oui, que la puissante main de Dieu est en dessous là. Que la puissante main de Dieu est en dessous là. Que la puissante main de Dieu est en dessous assemblée là. Oui, oui, la main qui guérit, la main qui sauve, la main qui console. Oui, oui, oui, oui, la main libératrice hein, qui nous rendra toujours vainqueurs. Oui! Oui, pas la foi, non j'aimerais tout j'aimerais Saisis-moi Aïe, aïe, aïe Saisis-moi Où tu as dit Saisis la main Libératrice Inou Toujours Saisis la main Aïe, aïe Amen, amen, amen Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Par la foi. Saisis la main. Aïe aïe aïe. Aïe. C'est l'esprit saisir, attendez. C'est dernier saisie meilleur. C'est la main. Oui. Aïe aïe aïe aïe aïe aïe. Saisis la main. Aïe aïe aïe. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Levez-moi, levez-moi, levez-moi. Saisis la main. te aïe Saisis la main. Saisis la main. Saisis aïe, aïe. Saisis Saisis Saisis la Saisis moi Saisis moi Saisis la main, libé la ligne. Aïe, aïe, aïe. Voilà qui est autre? Alléluia. Nous j'aime, nous j'aime, nous j'aime. Saisis la main. Aïe, aïe. Saisir la paix. Aïe! Hey! Saisir, mais attendez! Où mettez t Où ma vous Où ma Où mettez on la paix. Hey! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! Aïe! C'est saisie mettonne la main. oh alléluia la main. Si fou est tellement blessé pas capable de saisir moi-même. Combat mi à pour saisir combat à l'exigem même pour saisir le combat mi à l'exigem pour, combat pour, combat pour, combat pour me saisir pour me saisir mon pour saisir mais, en bataille, Sans en la Amen, amen. Nous avec. saisi Aïe, aïe, aïe, aïe, aïe. là il a amateur Il est là. Il est là. saisis la paix. Aïe aïe aïe. Regardez jeune garçon. Toujours Regardez. Y'a mon combat là, son, son garçon. Lui a le coucher dans le son jeune fils doit coucher avec l'endormi matin il a haute la tête à la tête à oui oui oui oui il y a mon combat par là chaque fois la font route proche une barrell il y a son chien d'un baril. il va pas avancer sur route là il y a mon depuis 2000 il veut perdre bousli. c'est value il a perdu C'est le téléphone, il a perdu oui oui oui oui oui c'est ici là Toujours la paix Alléluia Alléluia Sans mon Dieu, je ne suis pas capable. Mais avec Dieu, je suis capable. Sans mon Dieu, je ne suis pas capable. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Nous ferons des exploits. La mère dit pour exploiter nos pays. La méditée pour exploit dans nos pays. La médic pour exploiter pour le faire. Qu'on dernier exploit, vous la mettez dans le pays. Sept fois plus, cette fois plus, avec Dieu nous ferons des victoires. Il le avec Dieu nous ferons, le les capacités de l'homme face à la capacité de Dieu. Notre Dieu est de Dieu, de grande capacité que Dieu vous bénisse.